Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle démonstration euh, de Bokeh où nous allons parler euh, des articles et euh, de la gestion des horaires d'un événement. Alors traditionnellement, euh, les articles dans Bokeh, lorsqu'on voulait déclarer un événement, étaient limités euh, par le fait qu'on ne puisse déclarer qu'une seule date de début et de fin euh, d'agenda avec une possibilité de répétition euh, mais tout cela était limité à ces possibilités dans la prochaine version de bokeh vous pouvez activer euh, sur option actuellement euh, la gestion d'horaires multiples pour les articles d'événements cela vous permet lorsque vous avez un événement c'est une exposition de pouvoir via ce bouton là générer une liste donc créer une liste euh, d'horaires à laquelle euh, cet événement-là va se produire et donc le répéter de, autant que vous voulez euh, via cette liste-là. Donc ici on a une exposition où il y a des horaires d'ouverture euh, de l'exposition qui sont indiqués et qu'on peut déclarer euh, via l'interface d'horaires multiples des articles. Ceci est particulièrement pratique lorsque vous avez des agendas externes qui sont importés, que ce soit ICAL ou notamment Open Agenda, ou évidemment d'Open Agenda, il y a une interface d'édition de multiples horaires, et lorsqu'on importe des mmh. événements d'Open Agenda, mmh. cela permet à Bokeh d'être complètement compatible avec cet import. Lorsqu'on a un article avec plusieurs horaires d'événements, dans le calendrier qu'on va retrouver ici, euh, il n'apparaîtra qu'une seule fois par mois et euh, à la date du prochain événement. Par exemple, pour cet euh, événement Exposition Partout Ailleurs, il y a plein d'horaires euh, en juillet, euh, comme on peut le voir euh, ici. Mais dans l'agenda, par défaut, il apparaîtra seulement une fois à la date de la prochaine apparition. Évidemment si on choisit un autre mois, par exemple le août, il apparaîtra aussi une seule fois, mais à la première euh, apparition sur le mois d'août. Euh, voilà. Donc si je reviens sur le mois en cours, juillet, voilà, j'ai mon article ici, et quand je clique sur l'article, donc euh, je vais voir sa description, comme d'habitude, et dans l'article sera injecté l'ensemble des horaires futurs, pour cet événement voilà. que ce soit en magasin thème ou euh, sur le thème bouquet euh, plus classique euh, ce développement ajoute aussi une autre fonctionnalité qui est le filtre euh, par étiquette c'est à dire que lorsque dans le calendrier on affiche un certain nombre euh, d'événements vous pouvez rajouter ce filtre euh, par étiquette pour pouvoir permettre de filtrer les articles par les tags euh, inscrits euh, dans l'article. Voilà. Euh, attention, oh, bah, je vais retrouver le même. Voilà, donc c'est les tags qu'on retrouve euh, ici. Voilà. Euh, ces tags-là, on les retrouve donc dans euh, les articles. Euh, si je reviens ici. Euh, indexation, donc ici euh, il n'y en a pas par exemple. Si je mets le mot-clé euh, exposition et que je valide euh, mon article, voilà. quand je vais rafraîchir euh, le calendrier, je vais pouvoir retrouver mon étiquette exposition et ainsi euh, afficher seulement les articles qui correspondent au tag exposition. Voilà, merci d'avoir suivi cette démonstration et à bientôt pour une prochaine démonstration de Bokeh.